Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours ici euh, au pied du Teide à Tenerife. Donc Tenerife qui est l'endroit où je vis depuis 1995. Donc c'est un endroit formidable. Bien sûr, je ne vis pas ici en haut, je vis euh, plus bas et euh, à Tenerife, il y a des paysages, euh, il y a une végétation, une diversité vraiment extraordinaire. Euh, si vous n'êtes jamais venu à Tenerife, je vous invite euh, à venir, c'est pas très loin, hein? 3h30, 4h d'avion, 4h30 d'avion selon si vous vivez en France ou en Belgique. Donc c'est un endroit où il y a un climat extraordinaire, c'est le meilleur climat du monde. Donc si vous cherchez un endroit vraiment sympathique où venir passer quelques jours de vacances, eh bien je vous conseille de venir à Tenerife. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un cas de figure qui se présente chez tous les traders les traders débutants particulièrement c'est à dire qu'à un moment donné vous allez vous trouver dans une situation, dans un trade où vous allez espérer que le trade va se retourner et ça arrive tous les jours aux traders débutants, surtout s'ils n'ont pas une très bonne méthode de trading ils se disent ah j'ai acheté cet actif et le marché est parti dans l'autre sens, mais j'ai le sentiment quand même qu'il qu va repartir dans, dans, dans le sens que j'ai choisi. Et donc le trader débutant se trouve dans, dans un, un état où il espère le retournement du trade, et c'est la situation la plus périlleuse. C'est-à-dire que vous vous dites, ah j'ai mis mon stop loss à tel endroit, mais... Je, je devrais le mettre un petit peu plus bas parce que là il risque d'être touché juste avant que le marché se retourne. Et vous voyez à ce moment-là le marché qui continue de descendre, vous descendez un petit peu votre stop loss en, en vous disant ah ben, là il risque de le toucher, je vais le descendre encore un petit peu plus bas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et vous voyez votre perte qui s'accroît. Vous arrivez à 1% de perte, 2% de perte, 5% de perte, vous vous dites, mince alors euh, euh, ça devient beaucoup, mais si je coupe maintenant, je vais quand même perdre beaucoup. Et vous continuez à descendre votre stop loss. Si vous avez un petit peu d'expérience euh, en trading, vous avez certainement rencontré ce cas de figure et il faut absolument éviter ça. Parce que vous risquez de perdre des journées de trading gagnantes en une heure, en deux heures et vous allez voir, que ça arrive très régulièrement si vous êtes débutant et ça il faut absolument éviter. Donc l'espoir c'est l'ennemi du trader débutant, donc il est clair que c'est quelque chose que vous devez à tout prix bannir, ne restez pas en mode espoir, coupez rapidement et surtout euh, si vous êtes dans une, euh, dans une configuration de day trading ou de swing trading, parce que là les montants que vous risquez de perdre peuvent devenir vraiment très très lourds et euh, vous risquez d'arriver rapidement à une situation vraiment très inconfortable et même irrécupérable. Par contre si vous faites du scalping qui est la méthode que je préconise et vous avez un lien ici vers ma méthode de scalping, en principe si vous suivez bien les recommandations de ma méthode de scalping, vous devriez couper toujours très rapidement euh, votre perdant. Donc c'est la clé du succès. Euh, normalement en scalping vous devez jamais être en mode d'espoir donc ça c'est vraiment quelque chose à ne jamais faire et de sorte euh, que vous ne perdiez jamais une très grosse somme, vous limitez votre perte par exemple à, à 2 ou 3 maximum de votre capital et vous arrêtez de trader pour la journée, c'est ce que je recommande à tous mes étudiants. Et à ce moment-là, bon, vous repartez le lendemain et vous savez qu'avec un taux de réussite très élevé que vous avez avec une méthode de scalping efficace, eh bien vous récupérez très rapidement votre perte et vous ne serez jamais en mode espoir et vous ne rencontrerez jamais ce genre de difficulté. Donc je vous recommande le scalping, je vous recommande ma méthode de scalping qui vous permettra d'éviter cet écueil que rencontrent énormément de traders débutants. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, ça me fera plaisir, partagez-la également, ça m'encouragera à faire plus de vidéos comme celle-ci. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, c'est le moment, abonnez-vous à mes vidéos ici, et cliquez sur la petite cloche, de sorte que vous puissiez recevoir un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.